Venu de la frontière de Chiich, je ne vous cacherai pas l'indicible. Rappelez-vous de mes paroles à l'aune d'un combat contre les légions de Nagash, car c'est de lui qu'il s'agit. Je ne veux vous faire trembler sans raison, mais il vous faut percevoir la lumière de la pour du le monde. Il vous faut sentir la chair et le sang pour éprouver la mort. Alors me voilà, moi Kaltia Xandir, envoyé par Sigmar, accompagné d'un bataillon de reconnaissance, de Vindicator, d'Annihilator et de mes trois compagnons d'armes. Je devais percer ces phénomènes étranges rapportés par des survivants au bord du trépas. Au cœur du village, j'ai donné l'ordre de concentrer nos forces autour des trois statues. Nous pouvions y transférer la magie éthérique. De là, si besoin, il était possible d'appeler les armées de Sigmar. Elles descendraient des cieux en cas de danger. J'aurais souhaité me tromper, mais sous la brume étouffante surgirent les hantes nuits. Vous ne pouvez nous blesser, ces pauvres enfants, vous ne pouvez nous torturer, plus mal. Plus mal. Quelle menace pensez-vous représenter pour nous, stupides mortels Nous sommes de spectral. Saurions mourir. Contemplez nos âmes ravagées et succombez au désespoir. désespoir. Dès leur apparition, les premières lignes changèrent, mais la peur nous était étrangère. Pourtant, ils bloquèrent l'accès aux statues. Mais nous étions loin d'être battus. Rouillant tels des insectes sur leur piédestal, les chêne faisaient voler leur métal. Les premiers vindictors semblaient céder la place. Les armes s'abattaient. Et dans ce face-à-face, -face, nous entendions déjà une ode, celle des animators repoussant les os de Dembe manier leurs pâtes de frisson, mais nous rendions coup sur coup, habités par une blême passion, celles qui devait repousser les lames manes et leurs épées de tombe. Nous ne craignions l'hécatombe, le sacrifice est grand et la magie fertile. Nos frères tombaient sous des assauts futiles, mais nous nous tenions debout, invincibles. C'est alors que je charge, avec au cœur la rage, les lames manes balayés par les terres, ou à leurs âmes, Alors leurs Je lève, Je lève une voile, vous et vous, périssez, vous périssez. sous Sous cette vision d'horreur, un paladin périt, puis un second trépasse sous les coups dhéracle Il disparaît dans un éclair. La bataille semble nous échapper. Sur le flanc droit, nous sommes pris au piège, à la merci du roi Veule et d'un écumeur affrolable. Sur le flanc gauche, le carrosse noir. Face aux lames nous perdons pied. Le carrosse noir et les mornes manes ont raison des vingt Tous périssent un à un, je les perds. Quand nous réussissons enfin à nous débarrasser des lames man, nous sommes pris à revers par l'Afreman. Cette nuit sera peut-être la dernière. Mais j'entends l'écho du tonnerre. Aucune obscurité. En avant, repartez au combat. J'apporte avec moi toute la puissance de Sigma. Entre mes mains, renaît votre destin. Combattez, je viens vous annoncer. Reprenez vos épées tombées à vos pieds. Avant que le soleil ne se lève, vous ferez retentir le de de delà de nos ennemis. Je vois mes hommes reprendre force et courage. Nous n'avions pas réussi à tenir les statues. Mais maintenant, l'ennemi était encerclé. Toute la puissance du lord Arcanum et de la chambre sacro-sainte allait s'abattre sur les spectres. Les grands arcs fulgurants lançaient des flèches destructrices. Les lames tempêtes tranchaient la nuit libérer un sang qui allait noyer nos ennemis. Fuyez et vous mourrez. Restez et la mort vous fauchera, faisant voler vos têtes loin de vos corps déchargés. Nous sommes à tourmenter les vivants pour l'éternité. Nous tuons les Les derniers vindictors tombèrent sous le voile des Banshees. Pourtant, rien n'était encore perdu, car les balises et les stars allaient renverser l'issue de la bataille. Les séquitors engagèrent le combat avec Curdoseval entièrement. Grâce à la puissance des vents éthérés, le Lord Arcanum et le Lord Vexilor téléportèrent le gros de nos forces sur le flanc le plus fragile de l'ennemi. Les balistes et les castigators firent tomber un déluge de mort sur les spectres qui tombaient un à un. Le Lord Arcanum chargea les diolinders les derniers banshees mouraient sous les mains de mes compagnons et de moi-même. Les évocateurs vinrent à bout du carrosse noir. La victoire était proche. Mais la mort arque et le roi Veul joignirent leurs forces pour vaincre le lord Arcanum. L'hoste d'émeraude était vaincu. Ne reste que l'ordre. Changez Ce n'est pas fini. Nous avons l'éternité. Le temps s'alza. C'est cela notre force. Nous avons la patience. Nous goûterons trop agonie, Car elle approche. Je la sens. J'entends vos votre souffle s'éteindra et vous, vous disparaîtrez. Disparaître. Nous avons réussi à chasser le Hantemi, obtenu une victoire. En tout cas, notre garde n'est pas terminée. Les amis, on revient à la vie réelle c'est la fin de ce rapport de bataille narratif sachez qu'il a été entièrement joué Charlie jouait les Nighthaunts et moi les Stormcast donc voilà on a suivi toutes les règles de, du jeu Age of Sigmar et du, du coup c'était notre première partie avec le nouveau battle tome des Nighthaunts et je dois dire que euh, c'est euh, salement fort les mécaniques sont très très intéressantes, hein, le, le fait de, de charger qui va pousser au, au MSU multiple small unit, donc plein de petites unités à droite à gauche hein, ben voilà, parce qu'à chaque charge, ben c'est un malus sur les unités et c'est voilà, très très fort euh, heureusement, les Stormcast euh, encaissent pas mal, naturellement hein, leur, leur 3+, euh, à la sauvegarde, euh, les a pas mal sauvés euh, alors là, le scénario faisait que les Stormcast étaient avantagés parce que c'était donc un scénario maison, asymétrique puisque euh, les, les Stampcasts devaient tenir les, les objectifs qui étaient les statuts sur la table. Et euh, les, les Night c'était de l'attrition. Ils gagnaient des points à chaque unité détruite. Euh, dans les faits, c'est une victoire à l'attrition pour le Stampcast pour moi. Mais en fait, au point, c'est clairement le Nightone qui gagne. Euh, je ne pouvais absolument pas tenir les points. Euh, je n'arrivais pas à plus avancer c'était une véritable marée, c'était vachement fleuve déjà dans, dans le gameplay euh, voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant voilà, c'est une, une armée très plaisante à jouer très plaisante à affronter je ne peux que vous conseiller donc de jouer cette armée qui est vraiment cool ça fait plaisir de la retrouver après un, une traversée du désert euh, très difficile vous avez pu voir que j'ai joué des Stormcasts, Alors, ça sort des listes habituelles bon, l'idée était de, de ressortir surtout bah, la chambre sacro-sainte qui est un peu boudée de par son coup en point parce quau delà de ça ça reste euh, des, des unités extrêmement fortes hein. euh, les évocateurs euh, tapent dur hein, on a vraiment réussi à sortir le, le carrosse noir même si bon j'ai eu du mal hein, ça, a dû, ça a pris euh, tout, presque trois tours pour le descendre euh, voilà les, les castigators ça tire dur les balistes, les balistes, euh, elles ont vraiment fait le café pour le coup euh, bah, tout ce qui est à ah, mono, mono pv euh, voilà la saturation les les nighthaunts n'aiment pas ça. On l'a déjà vu sur de, des précédentes parties, voilà, les nighthaunts euh, n'encaissent pas très bien la saturation, c'est sur ça que ça craque seulement. Donc voilà, c'était donc un bon compromis. Voilà, c'était un plaisir de rejouer ces, ces figurines qu'on voit plus souvent. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas euh, à aller dans les commentaires pour me dire, bah, déjà, si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous voudriez voir améliorées, euh, voilà, sur la prise de vue, je ne sais pas, mais euh, voilà, je peut-être des jets de dés, je ne sais pas, voilà, c'était un premier essai. On essaye toujours de s'améliorer, et d'ailleurs aussi, pour s'améliorer, on a aussi besoin d'avancer, donc n'hésitez pas euh, à passer par le Tipeee, euh, voilà, ça va nous permettre d'acheter du matériel pour pouvoir faire des choses de, de plus en plus qualitatives. Euh, passez aussi euh, par nos partenaires, je les rappelle, Crank Wargame pour les tapis, My Scenery pour les décors, et My Hobby Place pour les figurines à moindre coût. Les amis, je vous dis à très bientôt et ciao les seigneurs de guerre